Ô Dieu Tout-Puissant, vous avez subi la mort sur l'arbre patibulaire de la croix pour expier tous mes péchés. Ô Sainte-Croix de Jésus-Christ, soyez toujours avec moi. Sainte-Croix de Jésus-Christ, repoussez loin de moi toute arme tranchante. Ô Sainte-Croix de Jésus-Christ, préservez-moi de tout accident corporel. Ô Sainte-Croix de Jésus-Christ, détournez de moi tout mal. Ô Sainte-Croix de Jésus-Christ, versez en moi tout bien afin que je puisse sauver mon âme. Ô Sainte Croix de Jésus-Christ, éloignez de moi toute crainte de la mort et accordez-moi la vie éternelle. Ô Sainte Croix de Jésus-Christ, gardez-moi et faites que les esprits malins, tant visibles qu'invisibles, fuient devant moi, dès aujourd'hui et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Aussi vrai que Jésus est né le jour de Noël, aussi vrai que Jésus a été circoncis, aussi vrai que Jésus a reçu les offrandes des trois rois mages, aussi vrai que Jésus a été crucifié le Vendredi Saint, aussi vrai que Joseph et Nicodème ont ôté Jésus de la croix et l'ont mis dans le sépulcre, aussi vrai que Jésus est monté au ciel, de même qu'il soit aussi vrai que Jésus me préserve et me préservera de tout attentat de mes ennemis, tant visibles qu'invisibles, dès aujourd'hui et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô Dieu Tout-Puissant, sous la protection de Jésus, Maria Joachim, de Jésus Maria Anna, de Jésus Maria Joseph, je me remets entre vos mains, ainsi soit-il. Ô Seigneur, par l'amertume que vous avez souffert pour moi sur la Sainte Croix, principalement lorsque votre âme s'est séparée de son corps, ayez pitié de mon âme quand elle se sera séparée de ce monde, ainsi soit-il.